Là, les mecs, c'est le moment où je me suis trompé sur le prénom de la personne à qui j'ai dédié un straight foot. Laissez moi me taper gentiment la honte. Et passer une bonne vidéo. Si vous suivez le football en France vous connaissez nécessairement David Riolo. David Riolo Non mais sérieux c'est quel genre de truc lui C'est un journaliste commentateur peut-être ou on pourrait dire consultant de football qui officie sur RMC et qui parle de foot en France depuis 15-20 ans et il est bien connu pour plusieurs choses. Tout d'abord ses avis très tranchés, ta capacité à venir t'insulter ta mère sur Twitter en DM si tu t'en prends à lui. Bon ça pourquoi pas j'avoue il y en a il cherche. Ou alors son amour inconditionnel pour Marco Verratti tu vois le le Fait d'aimer les bons joueurs, ceux qui résistent au pressing, ceux qui sont vraiment chauds. Et on a beau l'aimer, on a beau ne pas l'aimer, hein, ça peut être totalement justifié parce que quand t'as tes positions très tranchées, nécessairement t'es clivant. Moi je trouve ça pas mal d'avoir quelqu'un qui à des moments puisse avoir des opinions qui sont pas toujours celles majoritaires et qui puisse représenter des fois un courant qui est peut-être un petit peu moins en vue, un petit peu moins en vogue avec une capacité de les assumer. Et en tout cas, c'est surtout un personnage haut en couleur qui nous aura donné beaucoup de moments, des moments très drôles, des scènes assez marquantes et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce thread foot. Allez, c'est parti! de street foot Daniel Riolo ou plutôt le roi du divertissement de Monsieur Schwann magnifique j'aime bien le, le Twitter avec la petite photo en préambule et là nécessairement on va avoir beaucoup de moments dans l'after l'after c'est pas je le dis direct c'est pas une émission que j'écoute de zinzin ça m'arrive de temps en temps d'écouter notamment j'ai un ami à moi au local euh, thomas qui l'écoute tout le temps donc souvent je, je l'ai en fond je vois passer les clips et surtout j'ai l'impression que les auditeurs de l'after dites-le moi dans les commentaires c'est souvent des auditeurs qui sont en voiture c'est après un match t'es en voiture t'es le lendemain hop l'after ça permet de réussir à le récupérer et j'ai l'impression que les mecs en bagnole ils Compte pour beaucoup, tu vois, notamment les taxis. Tu, sais, tu prends un Uber une fois sur deux, il écoute un. L'after c'est assez stylé. Allez, on part avec le premier tweet, les amis, qui dit élimination du PSG en LDC, dit Riolo des grands soirs. Je, je crois que j'ai vraiment torpillé. J'avais un appareil dentaire quand j'étais gamin, faut pas en vouloir. Qui dit élimination du PSG en LDC dit Riolo des grands soirs. Le 3-1, ce sont tous des guignols accuse Riolo. Donc je suppose que c'est le 3-1 d'il y a 6 euh, mois quand il est arrivé une énorme dinguerie aux Parisiens qui avaient euh, bien bien bien dominé le Real 3 mi temps sur 4, Écoutez, bon, parce que du matin au soir, alors qu'ils ont fait la moitié d'un bon match. Oh là là. Tout le monde répète bon, sans arrêt. Oh, oh là là. Ça c'est le truc que j'aime trop à l'after. Il y en a qui parlent avec véhémence. Daniel Et était au milieu, Gilbert Bribois. Mais Daniel, mais Daniel, mais tu peux dire ça, Daniel J'ai un frérot à moi, il imite Gilbert Bribois à la perfection, c'est magnifique. Mais non, mais Daniel, tu peux pas dire ça, mais voyons T'as un milieu de terrain, tout le monde me dit que c'est le meilleur du monde. Encore ce soir, il était à chier. Et enfin, c'est un mec de 52 ans qui lui a donné la leçon. Modric qui a donné la leçon à Verratti. Bon, il est un peu dur. Si je me rappelle de ce match retour, Verratti avait pas été totalement naze, mais... On connaît le biais qu'il a avec lui, on va en discuter après. Les défenseurs, Marquinhos, c'est le meilleur du monde. Mmh. Il a été nul ici. Oui. Tout le monde se fout la gueule toujours de qui MB. C'est vrai. Tu un pauvre soldat qui a fait son taf. Il y a zéro humilité. En fait, ce qui est fabuleux dans le football et même dans le monde en général, surtout un peu avec les réseaux, les formats comme ça, réactions, que d'ailleurs je suis en train de faire, c'est quand il y a un gros événement, il y a des réactions très fortes, très vite. Et du coup, ça permet à des moments d'en dégager des choses intéressantes. Mais c'est vrai que des fois, ça donne des réactions qui sont trop fortes, tu vois. Et c'est vrai que dans ce qu'il dit, il y a des choses sans doute vraies, peut-être, tu vois, manque d'humilité, tout ça machin. Mais c'est vrai que ça ne décrit pas forcément la réalité de ce qui s'était passé ce soir-là. « Chaque année, c'est fait à l'envers L'humilité <rire> Ils sont montés, fait. les mecs non. Ils font la Fashion Week, ils <rire> vont sur TikTok, ils font des trucs... Les autres ne font pas ça ah là, il part en couilles. Les autres <rire> ne font pas Y'a P.G. qu'on a cette moi, bande de guignols moi, Ce je... sont tous des guignols <rire> Tous des guignols, Jérôme mais... Arrête de les défendre Arrête ah, ah, de les défendre, Parce que pour moi, pour moi, tu fais c'est un guignol! Tu fais Neymar, fou. il faut qu'il soit viré! Fou, ouais. Bon, c'est vrai que Neymar a fait un meilleur début de saison quelques mois plus tard, mais ces derniers temps, il est un peu moins en vue. On verra, la LDC sera le juge de paix. Non, en réalité, plus sérieusement, c'est vrai que du coup, en fait, vu que tu vois, à des moments après un gros résultat, nécessairement, tu vois, par exemple, bah, Paris s'était écroulé, tu vois, en quelques minutes, mentalement, gros souci, petit bourde Donnarumma, Marquinhos et tout, on connaît. Mais c'est vrai que du coup, en fait, c'est des analyses le soir même qui vont peut-être, des fois, être un peu moins portées sur le football et plus sur des grands principes, tu vois, qui sont pas toujours faux, mais ça va être le manque d'humilité, l'arrogance, la grosse tête. Des trucs qui sont perceptibles, mais pas tout le temps ultra tangibles. Et c'est ça que j'aime bien, parce que de temps en temps, ça peut sortir du faux n'importe quoi, mais surtout, c'est ultra divertissant, c'est grave marrant, sérieux. Et Riolo sur ce terrain, gros, quand il y a grosse élimination de Paris, imbattable, imbattable. Uh. Juste par exemple, quand elle dit que Kylian Mbappé a un appartement, mais qu'il est souvent chez sa mère ou chez son père. Oh. Mais moi, je trouve que c'est intéressant à savoir. Oh. C'est intéressant de... Mais bien sûr, mais toi, t'as dit... Daniel, Daniel <rire> Danil, toi tu rigoles bêtement, mais est-ce que t'as déjà été footballeur professionnel à 22 ans bah, oh, tu... C'est important, il retourne chez papa, maman. Mais non mais toi, tu... à mais... 50 ans, j'y retourne tout le temps, moi, chez ma mère. Et tu, alors... veux, tu veux que ma mère donne donné une interview au Parisien mais... oui, oui, oui. oui, oui. <rire> Non, franchement, j'avoue, il le prend un peu de haut, tu vois. Oh, oh, t'en fais trop, un peu... Après, c'est vrai. C'est vrai, vrai qu'il y en a, ils aiment bien aussi... Euh, comment dire On dit que la tension est dans les détails, ou que l'importance est dans les détails. Bref, il y a une expression similaire. Le diable se trouve dans les détails. Oh, mais... Et il y en a beaucoup, tu vois. Ils aiment bien des fois accorder une importance de fou à des détails qui des fois peuvent être significatifs, ou des fois bof, tu vois. Donc j'avoue, le Riolard, il a entendu... Mais c'est très intéressant de savoir que de temps en temps, il dort je... Franchement, on <rire> Je lui donne raison, pour le coup. Si ça est en train de se terminer en autre boudin et qu'il y a de grandes chances qu'il parte. Mais non, c'est euh... la vente là, mon petit gars. Oh le photo LTV et tout ça, euh, faut que euh, <rire> <t 'as rire> inventé, tout ça. Non mais t'aimes oh, pas C'est la meilleure que j'ai jamais entendue. Oh, oh, tu en vas t es t es l chercher des informations Facebook, sur RTL bon, Télé, bon, euh... mon ami Dites pas des conneries, quand même. Tu vas chercher des infos sur RTL Télé Ouais, bien sûr. Bah c'est bien, mon vieux. Eh, retourne au temps de l'ORTF, téléphone à perfit, tu vas te filer le JT. N'importe quoi. Non mais attends mais là on touche le fond là <rire> Non mais là cher ami, non mais <rire> arrête, <rire> <t 'en rire> la tête, ça ira mieux, je t'en prie hein, Tu nous fais RMC. rigoler là, je t'en fous. Allô, je peux dire un dernier mot Vas-y J'écoute RMC depuis 3 ans oui alors, vous êtes ouais. une radio super. Oui, oui, oui. Vous êtes super, mais alors, vous avez une tâche, c'est Monsieur Riolo, <rire> Noël, je peux te poser non, une non. question C'est pas moi. fini non, non, pas euh, pas Noël, il, il pas, veut pas, poser sa question Noël, Noël, ça vient de tomber, il paraît que des mallettes ont circulé. Non, non, non, c'est un gamin, c'est un gamin. En fait, c'est très compliqué, vous savez, à des moments, quand tu veux parler foot, surtout à la radio, à truc de le faire, et je t'agalise mais de le faire comme si t'étais avec un pote. peut de temps en temps, avec un pote, tu peux le vanner ou le prendre un peu pour un con. Ça peut être un pote ou une connaissance, parce que c'est vrai que quand les gars appellent, tu je les connais pas, c'est pas tes potes. du coup, c'est vrai que quand t'as envie de discuter de cette manière ou quand tu le fais, ça peut très vite paraître arrogant. Et c'est vrai que de temps en temps, Riolo, il peut avoir cette air un peu arrogant. Et en fait, en tant que créateur de contenu moi-même, ça peut m'arriver de parler en stream avec euh, des tonnes d'inconnus, tu vois, ça me toute. C'est vrai que même moi, je peux avoir ce côté à discuter comme si je parlais avec un pote. Et euh, du coup, à des moments, tu sais, prendre la mouche ou dire, tu sais, t'es un peu. Ouais, frère, tu déconnes. Et c'est vrai que. C'est pas fait pour tout le monde. Surtout, tu sais, avec les auditeurs radio où c'est plus vieux souvent que les auditeurs Twitch et tout, c'est pas fait pour tout le monde. Du coup, tu vois, là, par exemple, t'écoutes l'extrait. En vrai, c'est drôle, mais tu te dis, ah frère, euh, il le prend vraiment pour un débile, tu vois. Ce score 2 à 0. Putain, vous dès la deuxième ce minute. ce que ce maillot rose, ridicule Ce choix, plus de maillot jaune Alors, ridicule, oui et non, parce que c'est pour octobre rose. Hein. C'est une opération ah, au niveau national. Voilà, c'est pour ça. Il a pas de <rire> soucis. Il y a pardon, plusieurs. Euh... Y a pardon, pardon, pardon, pardon. Il y a plusieurs clubs un peu partout, différentes ouais, disciplines. j'ai recollé les bouts. Ah oh, ça me brûle. On dirait Serge Aurier quand il avait fait une sorte d'interview où il leur avait mis, je crois, un brassard. Mais bah, du coup, un brassard LGBT, je crois, c'était. Et ils étaient allés voir Serge Aurier. Lui, il lui dit, ouais, tu tu tu sais, c'est pourquoi. Et donc du coup, c'était c'était un truc contre l'homophobie. Il dit, oui oui oui, bah oui, on me l'a dit là. C'est contre le racisme, c'est ça. C'est l'acier en ciel. Euh, S'il y a des jeunes footballeurs homosexuels qui arrivent pas à s'assumer. Du coup, le message est-il vraiment clair C'est pour lutter contre quoi Le racisme, c'est ça, non c est c est on vous a dit C'est ce qu'on m'a dit pas Exactement la même chose, mais dans la veine de s'en prendre à un truc qui a genre une belle volonté, ça me fume. Quand tu réponds à Jérôme, c'est un argument qui est absolument. Mais mais mais c'est le pire des arguments de la terre, l'argument des goûts et des couleurs. Non, c'est pas les goûts et les couleurs. Parce que sinon, ça veut dire que les goûts et les couleurs. Mais non, c'est pas un argument. Sinon, ça veut dire que tu peux préférer. Tu peux préférer. Euh, euh, tu peux préférer. Euh, J'en sais rien, moi. Tu peux préférer la carrière de Gourcuf à celle de Zidane. Parce que le goût et les couleurs. Non, c'est tes goûts de shot et tes couleurs de. Eh ben ouais Je suis d'accord. Tous les goûts ne se valent pas. Il y a le mauvais goût. Il y a des goûts de merde. Regardez devant vous, vous avez un mec avec un goût de merde, je sais pas m'habiller. Bah ben il y a des gens, ils ont des goûts de merde. Tous les goûts ne se valent pas. Les goûts et les couleurs, oui, il a pas de problème. Mais la sortir à toutes les sauces pour faire genre que tout est à égalité, bah ben c'est pas vrai. T'as le droit d'aller dans la rue et de prendre un caca par terre, croquer dedans, de le trouver bon. Est-ce que ça veut dire que du coup c'est à égalité avec un plat de grand maître bien maîtrisé Parce que soi-disant les goûts et les couleurs, chacun voit midi à sa porte. Bah ben non mon pote, suis d'accord Voilà. Ah oui. mais pour toi. Arrête. Plus, on est ensemble Daniel. Parcement de merde Les goûts et les couleurs. Pour toi non plus. Ça passe pas très bien le confinement en fait. Mais non, mais arrête avec tes arguments. Il a raison, Jérôme, de s'énerver sur toi. Hein. Arrête mais avec ouais. ton argument du goût et des couleurs. C'est nul les goûts et clair, les couleurs. Il y a une point. éducation au goût, je te signale. Il y a une éducation bah, au moi, beau. Pas de parce il y a que même des, des études, goût, il y a ouais, même des études va, universitaires mais... sur le beau et le goût. Sinon, ça sert à rien d'étudier quelque chose. Ça sert à rien d'étudier, par exemple, les étudiants au cinéma. Ils passent des. Ar... Bon, là, après, il est en train de partir en couille, hein, mais. Dans l'esprit, j'avoue, les goûts et les couleurs, il y a des goûts de merde. Il y a des goûts de merde. Oh non! Oh non. C'est terrible de pouvoir être trigger juste par le début. Vraiment, je te jure, cette scène, on l'a déjà vue dans un screen, je vous la montre dans 40 ans, le début de ce screen, vous sauriez dire c'est quoi. C'est ouf quand même, tu vas pouvoir juste montrer un début de photo et tu sais ce que c'est. Ah l'affaire, on va pas le revoir en entier, mais débat parallèle. Mais la nana, tu l'as vu la nana Ouais je l'ai vu. Terrible. Putain, Avec Nicolas Diaz et tout, euh, qui est débordé, bah, c'est juste qu'ils disent pas les mecs euh. Il y en a du Brésil, toi, non, je bah m'attends attends, effectivement c'est très con. Et ouais, et... Je à ce, ce soit ouais. euh... Tu as Nicolas Diaz qui essaye de ramener la raison, et à côté, vraiment le pire PMU. T'as ouais. Yass encore, euh, t'as ouais. Péphute frère. Ouais, ouais, ouais. Avion de chasse intersidéral, t'es la... vachement déçu. C'est de la deuxième division ça. Non, non, ouais, euh, franchement franchement oh. le mec, il peut, ça... avoir, il peut avoir tout ce qu'il veut, il ouais. a pris une ligue 2. Ça me fume. La façon dont ils sont détendus du gland pour dire des dents gris c'est unique cette scène n'importe quoi. Quand le cul de Verratti pose problème. Quoi quoi quoi quoi quoi quoi, quoi. Là, oh là, attends, attends. Moi ce qui m'a oui, choqué mais Daniel mais... je vais te dire c'est des fois tu le retrouves dans le jeu à proposer au milieu il est devant Verratti. Absolument. Ah, donc et euh, et là il y a coup... là il y a aussi un problème tactique, excuse-moi. Parce que Verratti <rire> son cul grossit tellement qu'il ne fait que reculer maintenant sur le terrain. Arrête avec les gros culs. Mais il est, est détraqué ça te serre, Tu prends pas <rire> le ballon. Mais il est détraqué mais, Daniel, mais ça va pas du tout. En fait, vraiment, c'est ouf, je trouve, le, le, le Verratti-Riolo. Vraiment, Verratti-Riolo. Alors, il y a deux options. Pour moi, vous me dites ce que vous en pensez. Alors, forcément, il y a des mecs qui disent, ouais, Verratti, machin, nan, nan. Soit, ils ont un problème personnel qui est établi. Car c'est possible. Et donc, du coup, ils lui chient dessus à chaque fois parce qu'ils ont un souci personnel. Ou alors, Daniel Riolo, à des moments, il est critiqué Verratti. Imaginons, il y a quelques années. Et qu'en fait, on l'a tellement fumé pour avoir critiqué Verratti, que du coup, il s'est fourvoyé dans son avis. C'est humain, hein, des fois, ça arrive. Et donc, du coup, bah, à des moments, derrière, tu changes plus tu Reste sur ton avis et hop. À chaque fois que t'as l'occasion de renvoyer un coup, hop là. Ah, mais je croyais que. Ah, mais on me disait que. Ah, je pensais que c'était le meilleur milieu. Je sais pas. Je me demande si tu prends Riolo en off, s'il dit la même chose sur Verratti, ou alors si tu dirais non, en vrai, c'est quand même un très bon milieu. Parce qu'en réalité, Verratti, c'est un excellent milieu. Il a ses défauts, il a qu'à des références assez énormes tout au long de sa carrière. Tout le monde le sait, tu vois. La scène d'après, le pressing sur Verratti, c'est Il tout faire, sauf que dès qu'il y a un gros match, il se fait pipi dessus, il disparaît. Il disparaît. Il, disparaît. il court après l'arbitre, là, comme un gamin. Eh hey, monsieur, le carton Il faut donner le carton tout le temps, vérifié. il fait que ça, il fait que ça Eh hey, monsieur, le carton, il faut <rire> donner le carton non, en plus, vraiment, les grands matchs, pour le coup, sur ça, je suis pas d'accord. Alors, il est vrai que le PSG a eu des soucis dans, dans des grands matchs, un peu moins, peut-être, ces dernières années. Bon, vous allez me dire rien que l'année dernière, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a de meilleures références au fur et à mesure. Et Verratti, moi, je me rappelle en 2019, le match contre Liverpool, où en 1 contre 3, il taffe le milieu de Liverpool. C'était marquant, quand même, hein, je me rappelais. C'était une petite rêve sympathique. Non, moi, ici, on défend Verratti. La cabale que Riolo a contre lui, elle est un peu, un peu exacerbée. Une question pour Fred. On avait un débat avec Daniel. Oh là tout à l'heure, ah sur, sur, sur Varane Mais, mais, oui, mais, mais, mais, mais qu'est-ce qu'ils te disent Dès mais, que c'est un joueur français, il, non, il les met en vitrine. Mais attends, oh, c'est et... pas vrai Putain, Daniel, t'es dégueulasse Tu m'énerves <rire> ah, Parce que j'étais le premier à critiquer Varane, cognot Oh, Fredo Hermel Oh, Fredo Hermel parce Je que, suis désolé, il vient ici, il croit que c'est les chaussons, parce qu'après, il va au Chiringuito pour se friter avec les mecs. Ça doit être un homme agréable, mais en tant que journaliste, je trouve qu'il mélange journaliste et supporter. C'est sympa, ouais, ouais. aussi Permets-moi de le défendre, là, Fred Hermel Ouais, moi aussi, on le défend parce que me quand on va C'est à d'un club, c'est pas facile hein. non, <rire> non, non, <rire> ouais, non, c'est sympa, ouais, ouais, sympa. <rire> Ok, les mecs, <rire> ben, on va Et rester là, je là je... Non, non, bref, je veux que <rire> Ouais. Moi ouais. je veux vraiment te défendre non, Fred Hervel versus Daniel Riolo c'est toujours un classique En fait c'est drôle parce que quand tu vois Daniel Riolo Tu un peu se mettre sur les côtes de Fred Armel Lise un peu le hangar, tu vois ce que je veux dire T'en rigoles mais tu sais c'est pas bien Dans le fond, donc t'as un rire coupade ah, c'est des secs qui sont toujours grave marrantes Donc vous comprenez là Donc si vous continuez à dire ça Daniel oh. mmh. Monsieur Buquet ça veut dire n'a pas, pas détaillé L'intégralité de sa prise Moi, de décision Moi je vous dis ce qui s'est passé Il a pris la décision de reprendre devant le délégué donc, interroger le délégué. OLM, oh on s'en rappelle, l'incident de la bouteille. Devant le préfet, Ronalp. Et, et ensuite, il a changé le la vie. Devant la procureure, interroger la, la procureure. Devant le D DSP, interroger le DDSP. Pablo, eh ben, voilà, je ne ben, crois pas Je euh, ne crois pas que la réaction violente fait changer Rudy pardonnez-moi, je n'y crois pas. Et, et de eh ben, toute façon, non, je, de toute toute façon pas, je vais vous dire, monsieur Olas. Ola. je vais vous dire, monsieur versus Daniel Riolo. Hollas sur ses soirs de crise à l'OL, quand il prend le téléphone pour appeler lui-même les standards ouais. de radio, c'est le très haut niveau. 8, ils ont mis à super. Mais les mecs, ils sont aveugles, ils sont avec la canne et le chien hier Je l'ai commenté le match Tu sais, ils ont mis 8 à super parce qu'il il valait moins 5 sur le dernier match contre Lille. Alors ils ont compensé. Ah ouais, voir le fan club Daniel Riolo, <rire> ça me fume. Mais alors par contre, les notes l'équipe, mon frère, je lui accorde un point. Sur celle-ci, on s'est tous déjà arraché les cheveux devant des notes de l'équipe. Tu te demandes à des moments, c'est quoi le barème de notation Ça m'étonne contre. En conférence League, ne termine pas dans les deux premiers mais, Aïe. Mais mon dieu, quelle honte, mais quelle quelle honte. Honte. Un soir d'Europa League, là, quand t'as des résultats comme ça, mais on fait grève. Et on parle d'autres choses. On parle d'autre <rire> chose On parle de nos vacances, euh, on parle, je sais pas, de nos sorties et tout. Je suis sûr que les gens qui nous écoutent, ça les fera beaucoup plus marrer que de parler de ces équipes de... Euh, de... Euh, de... <rire> <Vous avez bien rire> non, non, non, non La vérité, c'est vrai qu'à des moments Et surtout quand t'as suivi le foot français depuis longtemps On peut parler du fait que les clubs français en Europe N'ont pas, on va dire, les mêmes conditions favorables Que les clubs européens Qui a un peu de la concurrence déloyale Des fois, ne serait-ce que même que sur les charges de salaire, etc ouais, Je rentre pas dans le débat de si c'est bien ou pas C'est juste, je te dis, tu vois Mais par contre, il y a eu des défaites à des moments honteuses Même nous, hein, l'OL, en 2014, on s'était fait sortir par l'Astra Giordiou <rire> Et vraiment, je crois que Tu regardes à Nice, à Sainte, à Machin Dans les années 2000 Surtout à l'époque ça s'appelait Coupe de l'UFA Il y a eu des défaites honteuses Je ne saurais même pas vous les remémorer Mais à l'époque c'était des fois des Monaco, des Nice, des, des OL, des Lille, des, des, des trucs comme ça Des Rennes Je suis sûr qu'il y a des défaites honteuses contre des clubs vraiment de, de, de pays bah, Je vais même pas dire pays perdus Mais où en fait le rapport de force est totalement déséquilibré Où les Français les équipes françaises ne faisaient que très rarement des parcours intéressants Et du coup quand ça arrive là encore en 2022 J'avoue t'as envie de serrer le poing Parce que oh, on veut bien reconnaître que Mais là vous abusez frère euh, Il a été bon durant la Coupe du Monde de 2018 Et puis, et puis basta ça... Quoi. Il sera remplacé, euh, pas, euh, vu ce que fait Chouameni au Real. Euh, je pense que Deschamps va compter sur lui. Et puis voilà, quoi. la France ah, dans Pas, pas d'accord. On sera dans le lot. Ça, c'est avant la CDM. Mais... Trouve, euh, 23 joueurs pour y aller. Hein, S'ils finissent pas tous en tôle d'ici là, la période est pas. Est oui, pas je oui. suis pas d'accord. Pour moi, Chouaméni peut pas vraiment remplacer Paul Pogba dans le profil. Bon, nécessairement, Daniel Riolo, il y a plein de trucs assez marrants avec lui. C'est un gars qui est dans le paysage foot français depuis très longtemps. Qu'il sera encore. Alors en plus, de temps en temps, il va parler policier. Qui nous fait le, le bon droit tard. Et franchement, au global il y a pas à dire, il y a plein de scènes qui sont assez drôles et même s'il a ses biais, Ses trucs Ses machins Comme je dis, genre un personnage dans l'esprit, le fait qu'il y ait quelqu'un un peu clivant comme ça, c'est pas toujours pour le plus mal. Et vous me direz vous ce que vous en pensez de Daniel Riolo, de ses interventions de sa carrière et autres. Euh, J'ai pas fini tout le thread, il reste encore beaucoup de vidéos euh, donc je sais pas si j'en ferai un épisode 2 ou alors peut-être un épisode spécial after à voir dans ce cas je pourrais peut-être caler des choses là qui sont en rapport avec Riolo. Mais ça m'a fait plaisir de vous faire un petit thread foot version euh, RMC version euh, after foot. Donc merci à vous d'avoir suivi, je vous remercie euh, de votre petite fidélité, un petite vidéo facile tranquille en attendant qu'il y ait encore plusieurs qui arrivent et je vous souhaite une bonne fin de journée à la prochaine, abonnez-vous